Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de palettes. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Et bah donc ben voilà, je me suis décidée à le faire. Et on va commencer tout de suite avec des palettes de marques dont j'ai un seul exemplaire. Non, j'ai dit ça n'importe comment. Euh, je vais commencer avec des marques dont j'ai une seule palette. C'est plus français tout de suite. Euh, et notamment des palettes à petit prix et donc la plus petite que j'ai c'est ce quad de chez Elf Cosmetics Cosmetics euh, qui est entièrement matte et donc c'est un bon basique c'est la palette qui s'appelle I Love You Latte et donc on a un beige clair qui est, qui est assez pratique euh, deux marrons chauds celui-là et celui-là et un marron un peu plus froid, donc bon on peut faire quelque chose avec juste cette palette. Mais euh, c'est bien pour accompagner d'autres palettes qui n'auraient pas euh, certaines teintes. Pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Pour foncer ou pour faire des teintes de, de transition. Euh, donc celle-ci elle est pas mal. Je l'ai pas encore euh, testée. Donc je peux pas vous dire niveau qualité. Euh, mais euh, elle m'intéresse bien. Ensuite en palette. Petit prix aussi de chez Wet White Wild dans la catégorie euh, Color Icon. Euh, donc ils ont pas mal de différentes couleurs catégories, et ils ont deux types de palettes. Ils ont les palettes avec euh, 10 couleurs, donc comme celle-ci. Et ils ont aussi des plus petites palettes avec seulement 5 couleurs. Celle-ci, c'est celle qui s'appelle Heart and Soul, Cœur euh, et Soleil. Et donc... Bah, c'est des couleurs chaudes, il euh, y a des teintes un peu plus rosées, prunes, et il y a aussi des teintes euh, plus, plus neutres, un peu pêche. Et il y a 4. 4? Ouais. 4 euh, irisés pour 6 mats. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne répartition. Euh, au niveau de la qualité, c'est pas la meilleure qualité de phare. En même temps, je crois que la palette, elle coûtait. 5 ou 6 euros donc c'est vraiment pas cher donc pour le prix euh, c'est de la bonne qualité après c'est pas euh, une mauvaise qualité les fards sont pas ultra pigmentés mais ils se construisent bien ils font pas trop trop de chute pour ceux que j'ai utilisés pour l'instant donc euh, c'est pas mal pour euh, pour commencer je pense euh, c'est une bonne gamme euh, si vous voulez débuter euh, le maquillage après de chez simple beauty j'ai la palette immensity qui est une palette arc-en-ciel. Donc là, c'est vraiment des couleurs super vibrantes. Il y a bah, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et elles sont vraiment très chouettes. Donc c'est une palette bah, qu'on peut utiliser toute seule si on veut quelque chose de vraiment très coloré. Et sinon, bah, elle accompagne bien d'autres palettes si on a besoin d'une couleur en particulier pour faire juste un petit point coloré. Ou alors pour avoir une couleur un peu plus fun dans un... Dans un maquillage qui n'y aurait pas dans une autre palette par exemple. Donc euh, celle-ci elle est vraiment très très chouette. Et c'est vraiment pas cher. Et en plus c'est très souvent en promo à moins 50% sur Beauty Bay notamment. Donc euh, je recommande. De chez Sephora, la fameuse palette de Marion Caméléon. Celle-ci malheureusement était en trop petite quantité. Tout le monde n'a pas pu voir. Mais elle est vraiment très chouette. Euh, donc il y a la moitié de la palette ici où c'est des couleurs assez neutres, la moitié de la palette ici où c'est des couleurs assez colorées, c'est de la bonne qualité, ça se fond bien euh, ensemble, ça se mélange bien, ça se dégrade bien, c'est vraiment euh, top. Il y a des bons basiques, il y a des colorés, voilà, elle est vraiment euh, très chouette euh, comme palette. Ensuite on va rentrer dans le un petit peu plus euh, haut de gamme qui coûte un petit peu plus cher. Donc j'ai cette mini palette qui est la Mini Gold de chez Natacha Tonona. Que j'aime bien, que j'utilise pas assez souvent. Il faudrait que je l'utilise plus. Mais elle est chouette. Donc il y a trois irisés et deux mates. Donc un beige ici et un vert un peu kaki. Euh, ici. Donc bah c'est de la qualité Natacha Zonona. après j'en ai pas tellement testé d'autres euh, mais celle-ci je, je l'aime beaucoup, je pense que pour l'automne je vais l'utiliser un petit peu plus, c'est pas forcément trop des couleurs d'été à mon avis, mais voilà j'ai hâte de l'utiliser un peu plus De chez Huda Beauty, la seule palette que j'ai et qui m'a été offerte et qui est magnifique, c'est la Emerald Obsessions donc qui est forcément verte donc euh, c'est une qualité sympa le seul truc que je lui reproche un petit peu c'est qu'en fait les couleurs rendent pas vraiment pareil euh, quand on les applique que ce à quoi elles ressemblent ici euh, dans, la, dans la palette donc euh, c'est un petit peu dommage mais bon après une fois qu'on le sait euh, bah on fait attention quoi mais après du coup bah, pas mal de verts différents, il y a du kaki, il y a des tons un peu plus orangés, dorés. Euh, et il y a un marron pour faire des transitions, etc. Donc elle est vraiment assez complète pour des maquillages verts. Et elle est très très chouette. Bon, vous voyez que je l'ai utilisée, elle est un petit peu sale. Mais bon, c'est normal, c'est la vie d'une palette. J'ai aussi une palette de chez Urban Decay. C'est la Saipa Palette. Alors celle-ci, euh, j'aime beaucoup, les couleurs sont très... Par contre, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'en fait, euh, les couleurs sont vraiment euh, très peu pigmentées. Donc là, c'est joli, donc mis à part ce rouge un peu rouille qu'il y a ici au fond. Euh, les couleurs sont vraiment très peu très pigmentées, se voient très peu sur la paupière, mais euh, c'est un style aussi. Donc euh, ben voilà, il faut, faut aimer. Après il y a des couleurs très jolies, il y a des qui sont un petit peu duochrome, pas, pas trop trop. Mais moi je l'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trop, trop aimé. J'ai vu des revues pas très flatteuses euh, sur pas mal de chaînes, mais. Euh, moi je l'aime bien, bon, il y a beaucoup d'irisés mais ça fait des maquillages très très légers mais en même temps avec des petites touches de couleurs et c'est pas juste du neutre euh, basique. Donc euh, moi je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. De chez Odin's j'ai j'ai la Ella Palette qui a été faite en collaboration avec Angelica Nixvist que j'aime beaucoup, j'ai déjà reproduit des maquillages qu'elle a fait euh, dans des vidéos. Et donc cette palette est complètement magnifique. J'ai juste un petit doute sur le fait que je sois allergique à certaines teintes, puisque j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai utilisé, j'ai eu de l'eczéma sur les paupières. Donc je ne sais pas, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit dû à la palette ou pas. Et je serais très triste si c'était le cas. Il faut que je refasse des tests en utilisant que ça, dont je ne sois pas sûre que ça me causer euh, de, de l'eczéma ou quoi, parce qu'elle est vraiment magnifique, les irisés sont magnifiques, les, les mats sont extrêmement pimentées, euh, donc je serais triste si je pouvais pas l'utiliser. Après j'ai une palette de chez LH Cosmetics, c'est là une la, la palette. donc j'ai déjà fait une vidéo avec euh, celle-ci que vous pouvez retrouver sur la chaîne, que je mettrai petit euh, je sais pas si c'est là ou de ce côté enfin bon bref. Donc c'est assez basique quand on la voit comme ça. Il y a 4 irisés, 4 mattes, qui peuvent être utilisées aussi bien sur le teint que sur les yeux. Euh, mais c'est simple et efficace. C'est-à-dire que les, les irisés sont assez euh, discrets, mais... Ils se voient bien, ils font un joli effet sur la paupière, et les mattes bah, sont pigmentés, enfin il faut les construire, ils sont pas ultra pigmentés du premier coup, mais ils se mélangent bien entre eux, ils s'estompent bien, l'harmonie est vraiment très très chouette, enfin, voilà, c'est vraiment de la qualité, ça pour le coup c'est du neutre basique, de bonne qualité, et voilà, je suis contente de l'avoir acheté. Et ensuite, pour la dernière palette qui est la seule de sa marque dans ma collection et qui est aussi la plus récente, c'est la palette de chez Made by Mitchell, Fit on the Ground, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup, qui est très colorée comme ça à première vue, mais il y a aussi pas mal de mattes, il y a des marrons gris, un peu kaki, des roses, beige, etc., un presque blanc, un noir... Et évidemment, il y a des, des touches de couleurs qui sont euh, vraiment magnifiques. C'est assez pigmenté, mais ça, ça s'estompe très bien. C'est une très belle qualité. Et franchement, je ne regrette pas du tout de, de l'avoir achetée. Elle est vraiment très très chouette euh, comme palette. Donc là, on va passer euh, dans des marques où j'ai plusieurs palettes... Non, j'ai menti, il y en a une où j'ai que une palette de la marque, mais je la garde pour la fin parce que c'est une des plus belles palettes que j'ai, donc j'ai envie de les garder un petit peu, faire monter le suspense, même si la plupart de vous savent déjà de quoi je parle, j'imagine. Alors, pour la marque Révolution, j'ai deux palettes, Donc ça paraît, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai... La palette en collaboration avec Sof, qui est une youtubeuse anglaise, que j'aime beaucoup. C'est la Super Spice Palette, donc très colorée, mais aussi avec des neutres, des très jolies irisés. Euh, pareil que j'utilise pas assez, je trouve à mon goût, il faudrait que je... J'ai toujours la même chose en fait avec cette palette, donc il faudrait que j'essaye un peu d'autres couleurs que je n'ai même pas encore testées, je pense. Mais c'est la... Bonne, euh, bonne formule de phare de chez, chez Révolution. J'en mon avis, il n'y a pas toujours euh, la même qualité selon les palettes et selon les sous-marques de chez Révolution. Et une autre palette qui est aussi avec la très bonne qualité Révolution, c'est la palette Matrix avec le côté bleu que je n'ai pas du tout euh, assez utilisé. Enfin, je crois que j'ai même pas fait un seul ma maquillage entier avec ce, ce côté-là. Mais il faut que je me penche dessus parce que c'est vraiment de la super qualité. Là j'ai l'impression qu'à l'écran, on dirait qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent beaucoup, mais en fait quand on les swatch, euh, pas du tout, elles sont vraiment différentes. Et il y a le côté rouge. Hop, voilà, je vais vous montrer ça là. Euh, le côté rouge que j'ai un peu plus utilisé et qui est aussi d'extrêmement de, bonne qualité, avec des teintes qui ont pareil, qui ont l'air de se ressembler un peu, mais qui en fait ont des nuances et donc pour faire des dégradés. Ensuite, je vais vous parler des euh, palettes de Be Perfect en collaboration avec euh, la maquilleuse Stacy Marie. Donc la première, c'est celle-ci, la Carnival Palette. Ma première grande palette que j'ai achetée. Voilà, très colorée, avec des neutres. Une qualité plutôt bien. Euh, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais c'est pas mal. Il bon, y a deux highlighters ici que j'utilise pas des masses. C'est pas exactement les teintes qui me vont bien. Mais franchement, très contente. Et c'est ma première grosse palette, ma première palette colorée. Donc euh, voilà, c'est un souvenir. Même si je l'utilise pas des masses, que j'ai d'autres palettes de meilleure qualité avec plus de couleurs maintenant. Notamment bah, la Carnival 3 qui est mon cadeau d'anniversaire de mes 30 ans et qui est magnifique. Alors je vous avoue que j'utilise plus ce côté-là ici que le côté avec tous les roses violets parce que c'est un peu moins mes couleurs mais c'est de la bonne qualité. Euh, on peut vraiment faire plein de choses avec, il y a plein de couleurs euh, qui vont bien ensemble. Soit du camailleux d'une couleur, soit des choses très très colorées. celle-ci, elle est vraiment très jolie. Tous les irisés sont magnifiques. Ça, vraiment, la qualité des irisés est largement supérieure à la qualité des, des mats dans cette palette. C'est incroyable. Et la dernière palette carnivale qui est sortie, c'est la Antidote. Que j'ai pas encore trop trop utilisée, puisque je l'ai eue au printemps, alors que c'est plutôt... Une palette, à mon sens, qui sera bien pour l'automne, avec tous les tons euh, rouge orangé jaune, et tous les verts un peu kaki, les neutres, etc. J'ai juste fait un maquillage vert avec, je crois. Mais je sens que celle-ci, à l'automne, je vais beaucoup l'utiliser. Pareil, les irisés sont tous magnifiques. Et les mattes, j'ai l'impression que la formule a un peu changé, et qu'ils sont un peu meilleurs que les palettes précédentes. Euh, donc c'est chouette voilà, donc celle-ci, pareil, je pense que ça va être euh, une de mes palettes de, de cet automne, euh, voire de cet hiver. Ensuite, on va passer à la marque Anastasia Beverly Hills, où j'ai quelques palettes, notamment la Soft Glam, qui m'a été offerte aussi pour mon anniversaire l'année dernière, et qui est topissime. Donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, on peut faire des maquillages euh, glam, c'est pas la plus colorée mais c'est des fards d'une super qualité, euh, des irisés très bons, des mâts très bons, alors c'est assez poudreux, euh, c'est pas la formule la plus pigmentée de chez, euh, de chez Anastasia. Mais vraiment c'est super efficace, ça se dégrade super bien, ça se mélange super bien, les irisés sont très très beaux, enfin voilà. Pour des looks un peu de tous les jours assez soft et métable, elle est top. Pour, pour des occasions un peu particulières où vous ne pas être totalement peinturururé et coloré, elle est géniale. Contrairement aux autres euh, palettes que j'ai qui sont beaucoup plus colorées, qui sont tout aussi géniales, hein, attention, mais qui sont beaucoup plus colorées. Donc, notamment, j'ai les trois mini palettes euh, Norvina. Donc, la numéro 1 qui ressemble à ça. Donc, c'est très euh, rose violet. Donc, comme je vous disais, c'est pas tout à fait euh, les couleurs pour moi. Mais euh, les couleurs sont vraiment euh, top, top, top. Celle-ci que j'aime beaucoup, bah, je les aime toutes en même temps. La deuxième qui est peut-être ma préférée, parce qu'on retrouve des verts et des oranges, qui sont des couleurs que j'aime particulièrement. Donc celle-là, je l'ai un peu plus utilisée. C'est celle que j'ai le plus utilisée des trois petites. Euh, donc pareil, enfin, super qualité, très pigmentée. qui fait de chute. Donc il faut faire attention, il faut le savoir, mais voilà. Et la dernière, qui est aussi avec du rose, mais avec des teintes un peu bleutées et un vert. Donc. Euh, j'ai pas autant utilisé que les autres je pense que c'est peut-être celle que j'ai le moins utilisée et ma dernière palette qui est aussi une Norvina c'est la dernière Norvina qui est sortie la volume 6 qui est très très très colorée Bon, vous l'avez déjà vu sur la chaîne mais voilà très jolie bon peut-être si j'avais une critique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Par exemple, toute ce, cette rangée de orange se ressemble quand même beaucoup à l'application. Euh, mais c'est top, on a des foncés, on a des teintes très vives, on a des couleurs un peu plus pastelles, claires ici. Et puis on a bah, des, des irisés avec deux euh, paillettes pressées, donc celle-ci et celle-là. C'est vraiment des paillettes, alors ça on s'en fout partout, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je vais passer à la marque euh, By Beauty Bay, donc toutes mes palettes euh, de la marque de Beauty Bay. En commençant par la plus récente que j'ai eue dans la boîte Mystère. C'est la petite palette Alice in Wonderland sur, euh, avec les couleurs du Shire Cat. Que je n'ai pas encore utilisée, mais qui est très jolie. J'ai envie éventuellement de faire un make-up qui ferait euh, comme un masque euh, avec les rayures du chez Shire Cat, etc. Il faut que je vois parce que ça me paraît peut-être... un ambitieux pour mon niveau mais bon il y a un moment il faut bien commencer quelque part donc si je veux faire des choses un peu plus euh, créatives euh, et pas juste des maquillages basiques bah, il va falloir que je me lance hein. il n'y a que comme ça euh, que, que je vais améliorer ensuite j'ai la palette pastel qui est bon, une palette qui peut s'utiliser évidemment je faire un look très très euh, pastel Merci, Anne. Euh, mais qui est aussi une très bonne palette d'accompagnement pour dégrader d'autres teintes s'il n'y a pas de, de teintes suffisamment euh, claires euh, ou pastel etc. Elle est top à voir euh, à côté d'autres palettes. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais la qualité des fards Beauty Tibet est extraordinaire et d'autant plus vu le prix des palettes du Tibet qui est pas si élevé que ça. la qualité c'est meilleur que certaines marques qui sont beaucoup plus chères. Vraiment top top top. Ensuite, j'ai les trois palettes, les trois mini palettes de la collection qui sont J'ai la petite Berries. Voilà, donc des teintes rose, violet. Top. La petite Midnight. Des teintes bleues avec un violet et un lila pastel aussi. Pareil, super bonne qualité. Les irisés sont magnifiques. Tout, les, la plupart des irisés Beauty Bay, c'est juste euh, incroyable. Et la petite aussi avec des verts. Donc là, pareil que pour la Houda, je sais pas si c'est un truc avec les verts ou quoi. Mais le rendu appliqué n'est pas du tout le même que... Euh, celui que la couleur qu'on voit en fait dans la palette donc il faut faire attention euh, moi je fais toujours des swatchs du coup sur mon bras ou sur ma main avant de d'appliquer les fards et surtout d'être sûr parce que c'est c'est pas tout à fait le même rendu et donc je veux pas avoir trop de surprises non plus euh, ensuite la palette Age of Opulence donc ça c'est la palette de l'année dernière est juste magnifique, franchement, tous ces tons bleus ici. Celui-ci est juste magnifique. Ce, cette irisée là, oh c'est incroyable. Et bon, les, les violets sont magnifiques aussi. Toutes les teintes, un peu comme ça, dorées. Euh, ça, je sais même pas quoi dire. Ça s'appelle vintage. Je trouve que ça lui va bien. C'est un peu euh, cuivré, mais pas cuivré euh, du côté orangé vraiment en anglais je dirais euh, brass même si brass c'est cuivré, enfin en français c'est juste magnifique cette palette est vraiment extraordinaire j'ai hâte de la réutiliser parce que bon c'est pas des couleurs trop, trop d'été enfin certaines couleurs euh, si mais pour faire un maquillage juste avec cette palette c'est pas vraiment celle-là que j'ai choisi en été mais là du coup euh, en automne hiver ça va être top Ensuite, dans la collection des grandes palettes Beauty Bay, j'en ai beaucoup. J'ai tous les basiques, donc j'ai la Nude. Donc j'ai tous les basiques, mais euh, je ne pas euh, celle-ci. Je l'ai jamais utilisée moi-même, je crois. J'ai des copies qui l'ont utilisée, mais moi je ne l'ai pas utilisée. Mais c'est des basiques il y a toutes les teintes euh, dans les marrons, gris, beige qu'on qu peut vouloir, avec des mattes et des irisés. Donc c'est super pratique, il faudrait que je pense à plus euh, la sortir quand je cherche une teinte euh, de transition parce que bah, c'est pratique quoi J'ai également la Fiery, donc la deuxième version que je trouve beaucoup plus jolie que la première parce qu'il a plus de teintes euh, vraiment très colorées, tous ces jaunes, oranges et rouges roses très pétants qu'il n'y avait pas forcément dans la première, euh, dans la première version euh, donc celle-là, elle est vraiment très très chouette. C'est des teintes vraiment hyper vives avec des, des teintes pour les dégrader aussi. Donc euh, très très chouette, très très chouette. Bon, je vais ah, là les quatre grandes palettes que je vous montre. Donc ces deux-là et les deux suivantes, c'est pas forcément nécessaire d'avoir absolument les quatre. Mais bon, j'ai craqué parce que j'étais dans ma phase où je voulais tout. Ensuite, j'ai la Bright Matte, qui arc-en-ciel avec que des teintes mates qui sont toujours d'une qualité incroyable, d'une pigmentation incroyable, qui se dégradent bien, qui se mélangent bien entre elles, enfin c'est vraiment top. Et j'ai la classique, juste Bright, donc c'est quasiment la même chose que avec quelques irisés dans le lot qui sont bah, de la qualité Beauty Bay, donc euh, vraiment topissime donc ça c'est peut-être celle que j'ai utilisée le plus, je pense euh, de ces quatre là et la dernière en date que j'ai eu dans la Mystery Box et qui est ma préférée actuellement, c'est la jade qui est génialissime, qui a des neutres, qui a des qui a des irisés incroyables. Bon, je me répète hein, bien sûr, mais celle-ci elle est top. C'est celle que j'ai vraiment le plus utilisé dernièrement et c'est peut-être ma, ma préférée du moment. Elle est absolument géniale. Donc, ça c'était pour Beauty Bay. Ensuite, je vais passer à Colourpop. Donc, là pareil, a un certain nombre. Donc, je vais commencer par les petites alors, la plus récente que j'ai achetée c'est la Wine and Only, que j'ai utilisée une seule fois pour l'instant. Donc c'est une harmonie de rouge et de un peu rosé. Et j'ai été relativement déçue quand je l'ai utilisée, parce que je trouvais que toutes les couleurs se, se ressemblaient. Donc il faut peut-être que je teste autre chose. Euh, que je fasse un autre type de maquillage je sais pas bon je l'ai utilisé qu'une fois donc je vais pas me prononcer pour l'instant mais c'est vrai que je trouvais que bah, toutes les teintes mates là, ces deux là et celle là, il y avait pas de grande différence entre toutes ces teintes et pareil les irisés sont jolies, mais par exemple entre ces deux là, bah, ça se ressemble beaucoup enfin euh, voilà il y avait pas de pour l'instant je suis pas je suis pas convaincue Après j'ai les deux palettes de euh, la série Mandalorian, donc la palette The Child et la palette Mandalorian. The Child, elle est super jolie. Il y a des verres très doux, c'est pas des verres qu'on retrouve dans d'autres palettes que j'ai, donc euh, c'est vraiment très chouette. Je n'ai pas trop trop utilisé, j'ai peut-être fait un ou deux maquillages avec, mais pareil je pense qu'à l'automne ça sera, ça sera très chouette. Donc très jolie, bonne qualité euh, Colourpop, c'est vraiment, donc ça pareil je l'ai pas dit mais la qualité Colourpop surtout pour euh, le prix des palettes et vaut vraiment le coup, bon après ça vient des états unis donc il euh, y a des frais de douane qui coûtent un peu cher donc en général bah, il faut attendre, après ils le, ils le font régulièrement, les promos, par exemple en ce moment il y a euh, 30% sur euh, tout le site quasiment. Euh, donc c'est intéressant parce que ça, globalement, ça permet de compenser les frais de douane. Donc en fait, c'est comme si on n'avait pas de réduction, mais pas de frais de douane non plus. Bon, quand ça vient des états unis bah forcément... Euh, voilà. Et donc la palette The Mandalorian, que je crois que j'ai pas encore euh, utilisée, j'ai juste swatché, mais qui est très jolie avec cette teinte du chrome euh, au milieu. Je ne sais pas si on verra très bien mais pareil qui est bah, plutôt chance pour euh, automne hiver c'est des teintes un peu plus froides très très très jolies que j'ai donc ils sont magnifiques au swatch donc euh, ça faudra que j'essaye je ferai peut-être une série euh, avec toutes mes petites palettes euh, Colourpop, ça pourrait être pas mal toujours de, en collaboration euh, Colourpop et disney j'ai celle-ci donc euh, la fée clochette celle-là que j'adore que j'ai utilisé plusieurs fois, donc c'est encore du vert. C'est pas le même vert que sur la palette The Child, avec des teintes un peu plus rosées. Super joli, très bonne qualité. Bon, je trouve qu'il y a peut-être beaucoup d'irisé pour peu de mat, mais euh, vraiment euh, top, et les couleurs sont vraiment super jolies. Je l'aime beaucoup. Ensuite, la seule palette de Colourpop qui m'a un peu déçue, Bon, à voir avec la Wine and Only, mais au moins elle est pigmentée, la Wine and Only. Celle-ci, ce que je lui reproche, donc c'est la Apricot minute c'est que non seulement c'est tous les mêmes teintes, mais en plus, elles sont pas hyper pigmentées. Enfin, je trouve que c'est pas le même niveau de qualité que les autres palettes Colourpop que j'ai. Et donc, je suis très déçue, parce que ça, c'est mes couleurs. Et dans, dans la palette, on dirait que les couleurs sont assez différentes entre elles, mais en fait, quand on les swatch, bah, elles se ressemblent toutes donc euh, très déçue je me demande si je vais pas la revendre ou la donner parce que bah en fait j'ai d'autres euh, j'ai d'autres palettes avec ce genre de couleurs que je préfère utiliser par rapport à celle ci donc euh, bah, c'est dommage je vais pas la garder pour rien autant s'il y a quelqu'un quelqu à qui ça plaît. En palette intermédiaire j'ai la Daisy Does It. Alors, ça, je l'ai prise un peu. C'était un petit peu un coup de cœur. Euh, mais je n'étais pas très sûre de ce que ça donnerait. Et en fait, je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. Donc, il y a des teintes. Donc, vous voyez, ça fait un peu tout blanc avec la apricot minote que je vous ai montré juste avant. Parce que bah, tout ça, c'est un petit peu les mêmes teintes. Et la qualité est bien meilleure. Donc, euh, bah, ça fait. Ouais, je ne vais pas garder la apricot minote. Alors que j'ai celle-ci qui est pas mal Avec en plus d'autres teintes qui permettent de, bah de, de faire des maquillages plus variés Donc celle-ci vraiment top C'est la bonne surprise en fait Je l'avais prise en me disant Ah bah elle est toute mignonne et tout Mais je suis pas très sûre Et en fait, bah elle est top Je l'ai utilisée plein de fois C'est génial, trop contente Et pour finir avec Color Pop, Je vais passer aux grandes palettes Donc j'en ai 4 j'ai, pour commencer, la Stunkel Vox, une palette uniquement de teintes froides et neutres, donc dans les marrons, gris et roses, que j'ai pas encore utilisé, que j'ai juste euh, swatché. Et, genre, toutes les teintes sont, sont magnifiques, donc euh, j'ai très je fais pas trop trop de maquillage avec des teintes froides, mais celle-là, elle me donne envie d'en faire. Elle me donne envie de tester plein de choses, donc euh, j'ai très très hâte de m'en servir. J'ai de m'en servir dans pas trop longtemps. Et ouais, vraiment magnifique. Tout est, donc ça c'est de la, la bonne qualité color pop et les irisés sont top. C'est pas le même genre d'irisé que chez Beauty Bay, c'est pas la même texture. Mais ils sont tout aussi extraordinaires, à mon avis. Ensuite j'ai la Your Golden. Avec des teintes pour le coup beaucoup plus chaudes et un peu plus colorées aussi, même s'il y a quand même une majorité de neutres avec des marrons. Euh, mais les, teintes, les les petites touches de couleur sont vraiment top. Elles apportent quelque chose et vraiment celle-ci, je l'ai utilisée plusieurs fois. Rien à dire, elle est top, enfin, c'est de la bonne qualité. Toutes les grandes palettes, c'est de la très bonne qualité, enfin celle que j'ai en tout cas. Ensuite, j'ai la It's a Mood. Qui est plus colorée un peu plus foncée je crois qu'elle est sortie pour l'automne euh, l'année dernière elle est top je pense que je vais essayer de faire une vidéo avec cette palette où je fais un maquillage euh, avec une colonne de fards donc ça ferait six maquillages donc je pense que je ferai une seule vidéo avec euh, du coup six maquillages différents parce qu'en fait je l'utilise pas tant que ça parce que je vois pas trop comment associer toutes les couleurs entre elles, mais du coup je me dis qu'en fait en faisant des des parce c'est un peu rangé par une, une colonne, une couleur, bah, je peux déjà commencer comme ça, comme ça je vois l'effet des phares, etc. Ce que ça donne. Et ça me donnera peut-être des idées pour, euh, pour d'autres maquillages en mélangeant un peu les, les colonnes entre elles et les, les couleurs. Et la dernière grande palette, la Clay Joule. Avec le packaging magnifique, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît Qui est aussi coloré un peu plus, des couleurs un peu plus vives, avec toujours des neutres. Ça c'est quelque chose chez Colourpop, à part leurs leur palettes qui sont clairement affichées euh, arc-en-ciel. Il y a toujours des neutres, avec des marrons, des rosés, des pêches. Et là, plusieurs touches de couleurs vraiment magnifiques. Alors pareil, je ne l'ai pas utilisé tant de fois que ça, mais celle-ci elle m'inspire déjà un petit peu plus. Donc, euh, ben bah voilà, après j'ai trop de palettes pour m'en servir régulièrement de toutes, mais... Qu'est-ce que... Vous... c'est comme ça, c'est comme ça. Et on arrive à la dernière palette, qui est une de mes préférées, que j'ai utilisée qu'une fois, parce qu'elle est un peu plus pour pareil euh, bah, pour l'automne et pour euh, l'hiver, avec des teintes plus sombres, et que j'ai acheté bah, au, au printemps, donc euh, j'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir, mais c'est... 669 de chez Martine Cosmétique dans ce magnifique coffret. Très joli. Ah oui, J'ai même gardé le plastique. Et donc voilà, avec les magnifiques Chrome, je sais pas si on arrivera à voir un petit peu, des fois dans le, dans le miroir, on voit mieux les duochromes par exemple ici. Vous voyez, dans le reflet du miroir, c'est plus violet, alors que là c'est plus bleu-gris dans la palette. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu dans le miroir, mais sachez donc qu'il y a plusieurs teintes du chrome qui sont juste Et toutes les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment une, une qualité de phare incroyable. Et donc, pareil, j'ai très hâte de l'utiliser un peu plus. Celle-là, c'est pareil, j'ai prévu de l'utiliser prochainement. J'essaie de vous montrer les reflets. Bon, il y a vraiment juste le Medusa qu'on voit pas mal, mais qui le... est magnifique. Le Zelda, c'est aussi un duochrome que j'arrive pas à vous montrer. Et le Elena, il me semble, est aussi un duochrome. Pareil, qu'on n'arrive pas trop à voir. Plutôt bleu. Bleu, violet, rose. Donc voilà, donc ça, c'était la dernière palette. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est une des meilleures, une des plus jolies. Donc voilà, c'était ma collection de palettes. Euh, je sais, j'ai pas compté euh, combien j'en avais. Je vais vous mettre ça à l'écran, je vais compter, mais ça fait un peu beaucoup. Mais de l'autre côté, à part la palette euh, Apricot Minot de Colourpop, bah j'ai envie de me servir de toutes, toutes me plaisent. Donc euh, une vidéo de décloteur de ma collection de palettes, c'est pas pour tout de suite euh, ici parce que bah, j'aime tout. Même s'il y en a dont je me sers pas très souvent ou quoi, bah j'ai quand même envie de les garder. Donc voilà, ouais, ça viendra peut-être un jour que j'ai envie de changer, euh, etc. Mais pas pour l'instant. Voilà, donc j'espère que ce petit tour vous a plu, euh, j'espère que la qualité de la vidéo est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit lag entre mon... mon téléphone qui filme et mon ordi sur lequel j'enregistre, donc on verra ça, désolée si la qualité n'était pas exceptionnelle, je fais comme je peux, et voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les, dans les commentaires, à dire des trucs, moi ça me ferait plaisir d'avoir vos retours parce que bah, je fais ça pour moi évidemment, mais euh, si ça intéresse les gens et si je peux avoir euh, des retours que, bah, que ça vous intéresse vraiment et que vous regardez pas juste pour me faire plaisir. Quoi. et ben ça, ça serait chouette aussi après euh, ne mentez pas hein. je, je suis pas en train de vous demander de de raconter des trucs que vous ne pensez pas évidemment euh, bon bref je raconte mes vies bon, certes sur youtube on sait un peu ce qu'on fait mais allez je vais m'arrêter ici à bientôt